Euh, ce dossier m'a laissé un peu perplexe aussi, puisque euh, on a entendu beaucoup depuis le début de ce conseil dire qu'il faut des actes, que la transition, ça y est, euh, vous avez enfin saisi, après plusieurs années, de dizaines d'années de mandat, qu'il fallait euh, écouter euh, les, euh, les alertes posées sur euh, le changement euh, climatique. Euh, cependant, une grande partie des actions qui sont, euh, qui sont soutenues par... Euh, par, euh, dans, dans la délibération hein, pour le, par le contrat de transition écologique euh, sont des opérations qui en fait à, visent à valider le système de l'agro-industrie bretonne. On a ainsi du chaud, des chaudières bois pour des serres, on a le soutien euh, à l'alimentation d'énergie renouvelable d'un hypermarché. Euh, on a aussi un soutien euh, à la transition énergétique chez Saveol. donc on est là sur euh, presque les trois les trois piliers euh, euh, d'une oh, ça vous fait soupirer mais n'empêche que euh, la transition écologique c'est pas juste en signe des délibérations monsieur le président la transition écologique c'est demain demain le climat euh, c'est plus 6 degrés ce sont des millions de personnes qui vont mourir donc si ça vous fait euh, bavarder les uns, euh, ricaner les autres, euh, et vous gargariser de faire des actions qui, en fait, ne font que valider le modèle même qui a provoqué ce changement climatique, c'est absurde, c'est absurde. Et une nouvelle fois, on se trouve ici en, dans... dans, dans dans la contradiction entre des propos, des délibérations qui à première vue vont dans le bon sens et dès qu'on dès, dès qu les ouvre, dès qu'on les lit, c'est tout le contraire qui se passe. Ce sont des délibérations qui ne font qu'ancrer en encore plus le, notre territoire dans sa dépendance à l'agro-industrie bretonne. Et c'est une catastrophe.